Bonjour mes amis, toujours la grippe, enfin je pense, hein, parce que là, euh, mal partout, euh, mal dormi, mauvaise nuit, n'empêche, euh, malgré la mauvaise nuit, il y a quand même quelque chose de chouette, ouais vous allez me dire je suis fou, ça va vous avez l'habitude à force de me voir, vous savez euh, là maintenant que je suis fou, c'est ce sentiment de, de confort dans la couette, à côté de sa petite femme, de prendre limite, une petite position du foetus, se blottir dans la couette, avoir bien chaud, ça c'est un chouette sentiment, ça me fait réaliser qu'être sous la couette quand il fait froid, c'est quelque chose d'agréable, il fallait que je tombe malade pour que j'y réfléchisse, non mais en fait c'est parce que, avec ce défi de faire des vidéos tous les jours, je suis obligé d'aller chercher le positif, ou en tout cas de, de, de vous montrer comment je vais chercher du positif dans mon quotidien, bon alors être malade non c'est pas chouette, j'ai encore mal à la tête, j'ai la gorge prise, j'ai mal partout. Mais le fait de pouvoir être vraiment tout blotti dans ces couvertures, c'est quelque part quelque chose de chouette auquel on, on ne prête plus attention quand on passe des nuits normales. Voilà, c'est chouette de, de pouvoir avoir ce sentiment de sécurité dans ces couvertures. Sur ce, je vais prendre soin de moi, ma petite femme qui est à côté de moi là m'a déjà donné mes médocs pour la matinée, elle prend soin de moi. C'est bien d'avoir une petite femme qui prend soin de moi. <rire> vous voyez, je vous mens pas, elle est là. Hein. Elle vous regarde. Hein. <rire> puis, je vous dis à demain, en espérant que ça aille mieux. Je vais me shooter, en tout cas, elle me donne des remèdes de chevaux. Ça va le faire. Allez, ciao.